secteur de l'emploi dans le domaine du VFX, Compositing, Trucage et tobofix Première raison de faire du VFX, le métier de VFX, Compositing, Trucage, cross Crossmedia se retrouve dans presque tous les types de studios de production, surtout de cinéma. Deuxième raison, il faut imaginer que chaque plan de chaque film ou série, même les plus réalistes, sont composés d'effets de compositing et de trucage. Pourquoi faire une formation en ligne Troisième raison, avancer dans ses études sans contrainte. Le sur-mesure, l'adaptabilité, l'autonomie, la modularité des programmes de formation sont des facteurs de réussite pour l'apprenant. Quatrième raison, améliorer et valider ses compétences efficacement. Parcours de formation défini en fonction de l'objectif visé. Cinquième raison, viser un poste précis dans un ou plusieurs studios de production. Le suivi personnalisé est un accompagnement structuré avec un seul objectif un emploi dans le secteur de l'infographie 3D dans le domaine des VFX